Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale car c'est une sorte d'or-série, vous avez pu suivre pendant six épisodes mon podcast graphisme alternatif qui avait pour but donc de raconter un peu mon mémoire et eh bien cette fois c'est un peu le dernier arc, je suis actuellement en train de faire la soutenance de mémoire devant mon jury donc je vais vous présenter un peu mon mémoire alors tout a commencé en disant que je suis un peu un, un enfant d'internet, je passe ma vie dessus, je regarde énormément de choses, de, énormément de contenus audiovisuels, euh, notamment que ce soit au niveau de la tech avec euh, l'émission Underscore de Micode, euh, que ce soit de l'art avec notamment Justin Buisson, ou euh, des critiques cinéma avec euh, les critiques de Turandal. Donc c'est énormément de choses que j'ai l'habitude de consommer, de voir, etc., et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a un partage, il y a une accessibilité de l'information. L'information n'est pas statique, elle va vers les utilisateurs. Les utilisateurs ont un moyen d'accéder à ces informations et c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant, dans le sens où chacun peut apprendre des choses. Euh, en termes de distribution, on a du coup différentes plateformes, que ce soit Deezer, Twitch, Spotify, YouTube, juste pour ne citer qu'elles, sont des plateformes qui sont euh, grand public et euh, qui ont un format donc freemium. Euh, elles sont gratuites, mais peuvent accéder à plus d'options si on prend un abonnement premium. À partir de ce moment, en prenant en compte énormément de contenu, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose que j'apprécie pas forcément. C'est le principe de simple question-réponse. En gros, on a une certaine verticalité de la recherche. On, on guide en fait la recherche vers un point donné, là où j'ai plutôt l'ambition d'aller sur une horizontalité avec une certaine sérentipité, dans le sens où les questions sont forcément quelquefois des réponses, les réponses sont aussi des questions, et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à tendre un fil qui ne nous amène pas forcément vers un point précis, mais plutôt sur une, une vue d'ensemble sur un sujet. C'est donc dans cette optique que j'ai créé Les Rencontres d'Alex, une émission podcast, qui parle de cinéma, d'art et de musique, disponible en ligne, etc. N'hésitez pas à aller écouter. Et donc, le but de ce podcast, c'est de passer d'utilisateur non... Enfin, plutôt passif, à utilisateur actif, dans le sens où je me pose des questions. Le but de ce podcast, réellement, c'est de se poser des questions, que ce soit sur un peu tout, les films que je regarde, qui sont les réalisateurs, qui sont les directeurs de la photo, les directeurs artistiques, les gens qui travaillent dessus... Que ce soit la musique, qui sont les réalisateurs des clips, les gens qui travaillent dans les labels, etc. Et donc le but vraiment de ce podcast, c'est de se poser des questions et de partager toutes ces informations un peu à tout le monde. Pour ce faire, donc pour partager ces informations, j'ai voulu passer par le principe de YouTube, qui est une plateforme plutôt grand public, facile d'utilisation, qui appartient à Google. Mais lorsque j'ai essayé de me connecter, étant donné que j'avais lancé ce projet il y a 3 ans, 2019, j'avais posté 3-4 vidéos, j'ai essayé de me reconnecter l'année dernière en 2022 et j'ai reçu un message pour me dire bah, « vous ne pouvez pas vous connecter parce qu'en gros ça fait trop longtemps et on ne sait pas si vous êtes vraiment le propriétaire du compte ». Donc là, j'étais un peu bloqué et je me suis dit « mince, comment je vais faire ?» Donc ça a été vraiment une démarche euh, intensive où pendant plusieurs semaines, j'ai dû montrer euh, mes mails, mes mails de secours, mes mots de passe, etc. Heureusement, je garde tout, donc euh, au final, j'ai pu accéder à mon compte, mais euh, l'émission avait déjà commencé sur Spotify, j'ai eu une semaine de retard sur YouTube. À partir de ce moment, donc, dans cette semaine où j'étais en train d'attendre, en fait, que YouTube me donne le droit d'accéder à, à ma chaîne, j'étais en train de travailler sur Illustrator, je travaillais sur mon logo, etc. Et c'est une version craquée, pour être honnête avec vous. Et je me suis posé la question, imaginons, demain, Adobe euh, augmente ses prix ou patch ses cracks. En fait, là, je ne pourrais plus travailler techniquement. Euh, si on m'enlève ce crack, je me retrouve à ou devoir payer ou euh, ne plus pouvoir travailler. Et c'est quelque chose qui m'a du coup amené à réfléchir, à me dire comment libérer les graphistes des formats propriétaires. Effectivement, pour revenir légèrement sur Adobe, ça a été créé en 1982 par John Warnock et Charles Geschke. Ce sont des logiciels dits propriétaires fermés, c'est-à-dire que le code source est inaccessible, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le travailler. Et c'est un, une suite d'outils, donc il y a à peu près 70 logiciels que euh, les graphistes ont déjà vu sûrement passer devant, devant leurs yeux, étant donné que tout le monde travaille un peu dessus. On peut faire de la mise en page à travers le design, de la 3D, de l'animation, du photomontage, etc. Donc c'est une, une source quand même assez complète de logiciels et assez professionnelle et utile. Et donc j'ai décidé déjà de partir sur une idée où j'étais contre Adobe. Je me suis dit très bien... Je trouve qu'en fait, on ne devrait pas être euh, dépendant. Et donc, j'ai choisi d'appeler mon mémoire euh, au début la daube, expression qui me vient de Jonathan Moon, qui est professeur euh, ici au campus Fondry de l'image, et qui a cet aspect anti-Adobe. aussi Adobe. Et Donc, je trouvais ça très intéressant de me dire qu'effectivement, c'est peut-être une daube de devoir être dépendant face à, à ces logiciels. Ça, par exemple, c'est euh, un mème que j'ai envoyé dans le euh, groupe de la classe, Lorsqu'une de mes camarades a partagé en gros son portfolio fait avec ma portfolio, qui est un outil d'Adobe, donc là, pour réagir en fait au fait que notre professeur nous avait dit qu'on ne devrait pas être forcément euh, comment dire, dépendant de ce genre de logiciel, j'ai essayé de montrer qu'en fait, si euh, demain euh, Adobe demande d'augmenter ses prix ou en fait corrige ses cracks, ben, les graphistes seraient ou euh, décisionnaires de, de suivre la démarche, où devrait bah, s'en aller Mais s'en aller où Eh bien, je me posais la question, et c'est dans ce cadre-là que j'ai effectué différentes démarches, donc des démarches de, de recherche, que ce soit sur l'Internet, le World Wide Web, le, les forums, surtout américains, des TED Talks très intéressants, des documentaires disponibles sur YouTube, des vidéos un peu partout également aussi sur YouTube, ou des interviews. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait une pluralité euh, des médias en ligne, là où beaucoup de personnes pourraient s'attendre à avoir des, des, du produit imprimé. Mais moi, je suis vraiment resté sur quelque chose d'assez numérique, assez euh, bah, plutôt euh, en ligne, du coup, et avec quand même beaucoup d'informations, avec des contenus très longs, etc. Donc, euh, très intéressant. À partir de ce moment, donc, je découvre un peu le système des FLOS, donc des Free Libre Open Source Software. Donc, c'est des logiciels libres open source qui sont euh, l'alternative aux logiciels fermés. Et là, je comprends qu'en gros, ADOM n'est pas seulement euh, le problème, il y a aussi un peu tout ce qui est Google, tout ce qui est Microsoft Word, etc. Tous ces logiciels dits euh, fermés, qui sont accessibles, mais euh, pourtant, on ne peut rien faire. Avec. À partir de ce moment, je, je m'intéresse donc au mouvement du logiciel libre, mouvement créé par Richard Stallman dans les années 80. Euh, le mouvement vient, pour l'anecdote, en fait, du fait qu'il travaille au MIT, donc... Euh, aux états unis etc il avait un bug sur son imprimante la Xerox et il se dit ben, je vais essayer de l'ouvrir pour corriger le driver pour modifier le code etc il regarde un peu le code et il voit qu'en fait il n'a pas accès, le code est chiffré de manière binaire et il se dit ben, mince c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça surtout qu'au MIT ils ont une, une éthique un peu de hacker, de partage de logiciels, de partage de code etc donc là il se dit c'est bizarre, comment faire pour résoudre mon problème parce que là si je ne peux pas imprimer, ben, moi je me retrouve bloqué il entend que dans l'école, il y a quelqu'un, un autre professeur, qui lui a accès au code, etc. Et donc, il va le voir, il lui demande gentiment, est-ce que tu peux me prêter le code, que je modifie euh, mon driver Et là, celui-ci lui dit, eh bien non, en fait, je viens de passer un contrat avec Xerox, donc en gros, tu ne peux pas avoir accès au code, sauf si tu payes ou sauf si tu fais également ce contrat. Donc là, Richard Stallman, il est bouleversé, il se dit, mais c'est un truc de fou. L'éthique même de l'école, c'est de partager, c'est de pouvoir un peu hacker tout ça. Il se dit, c'est pas normal qu'il y ait des entreprises qui prennent en compte, du coup, à des buts privatifs des, des outils en fait, qui sont utilisés par les graphistes et les designers pour travailler. C'est comme si, pour l'anecdote, on demandait à un taxi d'enlever sa voiture, enfin il ne pourrait plus forcément travailler. C'est dans cette idée qu'il crée donc le mouvement des logiciels libres, et avec des règles, en fait ce n'est pas un mouvement qui, qui est anarchique sans règles. Il crée quatre règles pour qu'un logiciel soit considéré libre, donc la liberté d'exécuter le logiciel, que ce soit sur Windows, Mac ou n'importe quel OS, Linux, etc. Le droit de l'étudier, donc d'avoir accès au code et de voir. Le droit de le redistribuer, c'est-à-dire qu'on a le droit d'en faire des copies, de redonner à quelqu'un, que ce soit des copies gratuites ou payantes. Ou bien le droit de l'améliorer, on a le droit de toucher au code, de supprimer des choses, de rajouter. Dans la même veine, on a du coup l'open source initiative qui se crée plus tard qui est un peu proche de, du, du mouvement libre, mais qui a des différences, dans le fait que le mouvement libre, en gros, c'est une manière d'être et de penser, là où le logiciel open source, c'est une manière de développement et de travail, dans l'idée où, en gros, on peut voir le code, euh, demander des améliorations dessus, mais on n'a pas forcément l'autorisation de créer des copies, ou de modifier, ou de le partager. Euh, donc Dans ce cadre, j'ai pu interviewer des, inter euh, des graphistes libristes, donc trois euh, dans ce cas-là. Le premier, Geeks the Edge, du mouvement OSP, donc Open Source Publishing, qui est un peu l'association de référence en Belgique sur ces questions euh, de liberté. Okay. J'ai également pu interviewer euh, Camille Bissuel, qui lui est illustrateur, travaille avec des logiciels libres, et met en place en sorte que ces euh, BD soient accessibles à tous et qu'on puisse les retravailler. Et j'ai également pu interviewer Benjamin Dumont, qui lui a un aspect beaucoup plus typographique de la méthode, à travers notamment une démarche sur différents studios, notamment Passpass ou Bougeon en Monde, où ils s'amusent à retravailler les typographies avec des logiciels libres. Ces interviews étaient très intéressantes, j'ai pu notamment apprendre énormément de choses, que ce soit sur les logiciels et, et notamment sur les points de vue de chacun, car même s'ils avaient des, des réponses un peu similaires à certains points, eh bien, ils avaient des expériences personnelles qui faisaient qu'en gros, chaque cas était unique. Et j'ai pu même bien discuter avec eux, ce qui était vraiment relativement super intéressant. Et en fait, l'idée de, de code apparaît, étant donné que le but même de mon problème à la base, c'est de pouvoir voir le code, c'est de pouvoir travailler avec, etc. Et donc, on, je leur demande, est-ce que vous, vous avez déjà touché au logiciel, au code même Et ils me disent que non parce qu'ils se retrouvent quand même bloqués par la difficulté de leur codage. En gros, c'est des langages qu'on ne comprend pas forcément. On est graphiste, designer artistique, on n'est pas forcément développeur, donc on n'a pas accès à ce genre d'informations. Mais on a la possibilité de, de travailler un peu sur des petits logiciels. Et exemple là, on a par exemple Atom, qui permet de travailler sur du HTML, CSS, JavaScript, qui sont des langages web. Et en gros, l'idée même d'utiliser du code, c'est pouvoir partir d'une page blanche. Donc là, pas blanche, étant donné qu'elle est noire, c'est le mode sombre de mon ordinateur. Mais on a une certaine liberté de création où, en gros, on cède à travers le, toutes ces questions d'essais, de, d'expérimentation. où En gros, on n'est pas accompagné par l'ergonomie d'un logiciel. On n'est pas sur des outils qui sont préfabriqués pour nous, mais c'est plutôt nous qui essayons à travers différents collages de code. Et donc, il y a une, une certaine reprise en main de ces outils dans l'idée où on, on peut retravailler avec, on peut le partager, le refaire des choses et donc cette, euh, cette démarche s'inscrit dans euh, le mouvement ArenCraft de William Morris qui avait commencé sur euh, l'idée de reprendre en main ces outils et euh, dans, dans l'idée de reprendre en main ces outils et de partage on a le mouvement Luse qui est un mouvement en gros euh, belge qui est une communauté, euh, c'est une association qui en gros partage leur code source sur leur GitLab donc là par exemple c'est leur, euh, leur page GitLab on peut retrouver euh, tous les codes sources de leur travail depuis euh, 7 ans à peu près et donc, il y a cette idée de, de communauté, où en gros, par exemple, des gens de Luz travaillent aussi chez OSP, donc le, là où geeks de edge travaille, et des gens de OSP travaillent également chez, chez Luz. On a cette idée de partage, où en gros, chacun peut venir récupérer des informations, que ce soit des logos, des couleurs, des codes. On a également cette idée de mise à jour, où en gros, on a des fichiers qui ont été faits il y a 7 ans, mais on voit qu'il y a une mise à jour il y a une semaine ou deux, parce que quelqu'un a vu qu'il y avait une erreur, ou... Quelque chose comme ça. On a aussi cette idée de commentaire là où on peut laisser un commentaire en disant voilà je comprends pas forcément ce fichier ne s'ouvre pas etc. Il y a des gens qui répondent et on a cette idée également de transparence où en gros euh, ils travaillent sur des euh, identités visuelles etc. Et on en a vraiment tous les documents et c'est super intéressant nous de voir comment des professionnels peuvent travailler. À partir de ce moment donc mon opinion et ma manière de, de travailler a évolué. Je me suis rendu compte qu'en fait dans mon travail je devais plus expérimenter coder, tester, partager. Et ce sont des, des choses qui sont intéressantes parce qu'il faut euh, quand même être maître de ces outils, même si on reste dépendant des outils informatiques. Par exemple, actuellement, j'utilise le Mac de Louisiane pour faire ma présentation, étant donné que sur mon ordinateur, j'ai qu'un port USB-C, donc je ne peux pas charger et en même temps présenter. Donc même si on est dépendant de logiciels, on reste quand même dépendant de quelque chose, c'est une chaîne de dépendance. Mais euh, le but, c'est d'essayer au maximum de limiter celle-ci et de reprendre contrôle sur euh, ces différents éléments. C'est dans ce cadre que, que j'ai compris qu'en fait Adobe n'était pas forcément le grand méchant que je me disais au début. Donc j'ai voulu plutôt partir sur un graphisme qui, qui est différent. On reprend ses outils, on reprend sa manière de communiquer. En gros, c'est un graphisme alternatif. Et c'est ce qui a donné du coup cette idée de graphisme alternatif. Euh, j'ai utilisé donc mon podcast comme journal de bord pour. Euh, commenter, faire mes expérimentations. Par exemple, là, c'est un commentaire YouTube où quelqu'un me dit que mes vidéos sont très qualies, dommage qu'elles ne soient pas mises en avant par YouTube. Ce à quoi je réponds, merci, YouTube n'est pas une fin en soi. J'aimerais bien, sur le long terme, me diriger vers d'autres plateformes type Odyssée ou une instance Peertube, si je trouve, et proposer ici que des extraits à faire à suivre. C'était des questionnements que je me posais. Les instances Peertube sont assez compliquées de, de rejoindre. Il y en a certaines où on ne peut pas forcément, et d'autres où on peut, mais euh, on est modéré, etc. J'ai pu rejoindre l'instance Orient Hub, là où vous avez pu écouter le, le graphisme alternatif. Donc. Mais euh, j'ai pu remarquer également qu'il y avait des problèmes, notamment d'algorithme et de visibilité, étant donné que, par exemple, sur mes vidéos YouTube, qui est en gros un média assez, euh, assez ouvert, euh, très fort, etc., eh euh, j'ai des vidéos qui peuvent atteindre les 1200 vues pour la plus ancienne. Ou d'autres qui sont plutôt d'actualité notamment celle sur euh, critique du film de godard il venait décédé quelques semaines avant donc euh, j'étais un peu dans l'actualité la, pareil pour une analyse d'album ou là j'étais dans l'actualité et sur Pharaon Superstar, l'exposition qui avait eu au museum à marseille et donc là en fait youtube a cette visibilité là, que les autres n'ont pas parce que c'est plus des plateformes de niche notamment les mêmes vidéos sur la plateforme odyssée on peut voir que en termes de vue c'est vraiment euh, une différence notable, tandis que je passe de 70 vues en moyenne à 2 vues, voire 1, voire 0, étant donné qu'on a vraiment des, des, une visibilité restreinte. Je comprends alors qu'on a des avantages et des inconvénients à changer de plateforme, on a l'avantage d'être plutôt libre, là où je garde mes vidéos sur Odyssée ou sur Orion Hub, je suis toujours propriétaire, je peux faire ce que je veux avec, mais je perds une, je perds une certaine visibilité. En même temps, lorsque je travaille mes vidéos, celle-ci change avec le temps. Au début, par exemple, là, c'est euh, ma vidéo sur l'album de Vald. Je ne mets pas d'informations parce que je me dis bah, les gens vont comprendre, vu que je parle de l'album de Vald, ils vont comprendre que l'album suit Vald. Mais je me dis je vais quand même mettre les crédits. Donc là, je mets quand même le, le site de là où j'ai récupéré les images. Donc là, c'est Félix Muller, un typographe et enseignant. Euh, que j'ai interviewé, et donc j'ai mis les crédits, et petit à petit, j'évolue encore, et là, je, je décide de faire quelque chose de plutôt qualitatif, avec le symbole copyright, le nom de l'artiste, et vraiment mettre le mot crédit, et je me pose la question, mais d'où vient ce, ce symbole copyright, parce que je l'utilise sans vraiment savoir ce que c'est. En fait, je comprends que c'est un système relativement américain, qui est un équivalent du droit d'auteur, qui est une licence fermée, qui permet donc d'avoir une certaine garde sur son travail car elle permet de ne pas être distribuée n'importe comment on a des avantages quand on l'utilise car on sait qu'on garde la propriété intellectuelle de celle ci mais on a des inconvénients quand on veut l'utiliser parce que on a certains droits qui ne sont pas admis notamment sur de, le partage des réseaux sociaux ou euh, sur l'internet pour continuer donc sur euh, ce principe de licence, je m'intéresse donc aux, aux licences ouvertes et fermées il en existe des, des milliers mais je m'intéresse surtout à la Creative Commons, qui est en gros euh, la licence créée en 2001 par Lawrence Lessig et Aaron Swartz, et qui en fait euh, me retrouve le plus dedans, étant donné que c'est déjà l'histoire d'Aaron Swartz me, me marque. Il a tout fait en sorte toute sa vie de pouvoir mettre euh, des documents euh, plutôt judiciaires et administratifs en ligne à un accès à tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me marque. Et je remarque aussi que cette licence, en fait, elle agit selon les besoins de chacun car il y a différents euh, droits. Le moins ouvert, c'est-à-dire le copyright, jusqu'au plus ouvert, le Creative Commons Zero, qui est l'équivalent du domaine public. Et en gros, chacun euh, trouve un peu euh, son idée. Si on a envie de partager, de modifier ou de commercialiser euh, un travail ou non, ben, on peut voir sur les droits, à travers les petites icônes, l'autorisation ou non. Pour mon mémoire, j'ai choisi donc, de travailler sur cette licence. La licence qui demande l'attribution de mon travail, c'est-à-dire que si mon travail est re retravaillé, eh bien qu'il y ait encore mon nom euh, mis dessus. Non commercial, c'est-à-dire je ne demande à ce qu'il n'y ait pas d'éléments commerciaux faits par rapport à ça. Et share like, c'est-à-dire euh, qu'il soit retransmis encore dans la même licence, c'est-à-dire euh, qu'il y ait une continuité de la licence. Et maintenant, passons euh, au système d'argent, parce que quand on pense libre et open source, on pense aussi à au système d'argent, lorsque j'ai parlé de mon travail, en fait, en, bah, à mon travail, en fait, ils m'ont regardé un peu comme si j'étais un hippie, ils m'ont dit, mais quel est le modèle économique Comment tu peux te faire de l'argent dessus si tu mets tes documents un peu euh, à liberté de tous Alors là, je leur dis qu'en fait, il y a plusieurs modèles économiques qui existent et qu'il faut surtout pas confondre free euh, de la manière gratuite comme free de la manière libre. Comme disait Richard Stallman, il faut penser think free as in free speech, not in free beer, donc penser libre comme liberté de parole et non liberté et non bière gratuite pardon, dans l'idée où en gros même si un logiciel est libre, il peut être payant et même s'il est open source, il peut être quand même payant. Et euh, de la même manière, Fabien Pinkers qui a donc euh, l'entreprise Odoo travaille lui sur le système Open Core. Il a dit avoir commencé sur du 100% gratuit et en fait, il a dit, j'étais en train de partir euh, n'importe comment. Et donc, il propose 80% d'outils gratuits et 20% d'outils payants. Et c'est les payants qui payent en fait la gratuité des autres. Et donc, pour, euh, pour conclure, je dirais que j'ai compris à travers ce mémoire qu'il fallait avoir un certain choix des outils, euh, qui a des contraintes et des inconvénients, que ce soit en termes de partage, de travail, d'extension ou, de tra ou de logiciel même. Mais j'ai aussi compris que euh, j'aimerais bien euh, travailler plus sur des... le partage de mes fichiers, donc j'aimerais bien partager mes fichiers, que les gens y aient accès, j'aimerais bien répondre aussi si les gens ont des questions, etc. Et euh, qu'aussi quand un, un objet n'est pas figé dans le temps, en gros, il peut échanger, et évoluer de la même manière que mon mémoire. En gros, actuellement, vous avez pu voir un, un ensemble de choses où je ne suis pas allé en profondeur sur tous les points. Mais euh, j'aspire dans le futur retravailler, faire des mises à jour. Vous avez pu voir, il y a des mises à jour sur le site faites actuellement, et euh, augmenter les euh, différentes informations au gré du temps. Voilà. Avez-vous différentes questions Alors voilà. Ce que vous avez pu entendre, c'est ma soutenance de mémoire que j'ai soutenue il y a plus d'un mois maintenant. Au moment où j'enregistre cet épisode, donc j'ai enregistré. Euh, on a fait la soutenance en le 16 février, il me semble. Là, on est le 3 avril, donc plusieurs mois après, etc. J'ai pris du temps à enregistrer euh, ce dernier opus, étant donné que j'étais en train de fignoler euh, le montage, etc. pour euh, YouTube, avec euh, toutes les descriptions euh, et aussi l'Instagram que j'ai lancé. J'ai lancé l'Instagram entre-temps. Pour le moment, il n'y a aucun poste, je suis en train de travailler les postes. Mais bon, revenons à la soutenance. Donc, vous avez pu entendre la soutenance de mémoire que j'ai présentée. Je vais vous lire un peu les questions-réponses. J'ai demandé si les professeurs voulaient bien que ce soit enregistré. Ils m'ont dit que non, donc j'ai dit « il n'y a pas de souci, je vais, je vais couper ». Et donc, euh, je vais vous lire un peu les notes que j'avais eues euh, au moment de, euh, de cette soutenance. Comme ça, on va pouvoir en, en parler, etc., réfléchir dessus. En premier lieu, euh, on m'a dit que ce n'était pas assez clair, euh, dans le sens où, euh, en fait, dans mon jury, tout le monde n'avait pas euh, lu ni écouté en gros mon mémoire. Et euh, parmi ce genre de personnes, il y avait du coup des gens qui n'ont pas compris, euh, ce que je comprends entièrement, étant donné que ma présentation, je l'avais écrite et euh, faite pour des gens qui avaient quand même suivi euh, le projet. Je vais faire un peu de retour euh, des feedbacks par rapport à ça. Euh, pas que je n'ai pas fait devant les, le jury, mais euh, ça me permet d'avoir un petit point un mois après euh, pour voir ce qu'il en est. On a, on a manqué de l'expérimentation. Effectivement, je parle d'expérimentation, je parle de logiciels libre, etc. Et ça a manqué de montrer en direct un peu au niveau de mon mémoire écrit et imprimée, Parce que j'ai mon mémoire imprimé qui est une carte euh, inspirée des cartes... Euh, D'achat euh, des plateformes de musique type Deezer, Spotify, etc., Apple Music. Et donc là, c'est une carte qui donne euh, un accès, une licence en gros à un podcast illimité, étant donné c'était pour jouer euh, sur le fait que c'est une licence euh, Creative Commons, etc. Et donc euh, ça a manqué d'expérimentation. Je n'ai pas parlé du fait que j'ai fait toute cette carte avec euh, des logiciels libres, que ce soit euh, Inkscape euh, ou. Euh, d'autres logiciels, j'ai utilisé quoi dessus Bah, que Inkscape en vrai. Que Inkscape, euh, mais après, ça, il y a eu des galères d'impression, des... parce qu'en gros, c'est pas vectorisé sur Inkscape, ça s'appelle rasterisé, je crois, ou un autre nom. Non, rasterisé, il me semble, c'est pour pixeliser, je sais plus. Donc, j'aurais dû parler, donc, euh, de ce genre de, de désagréments que j'ai rencontré, problèmes d'impression euh, par rapport au fait que Inkscape ne prend pas certains fichiers, certains trucs, etc., donc c'est vrai que ça manquait ça, ça manquait aussi de montrer, en gros j'ai montré les vidéos, euh, enfin les gens ont vu les vidéos, etc., mais ils ont parlé, je parlais de Caden Live, où j'ai fait des tests qui ne rendaient pas bien, et ça a manqué du coup de montrer ces tests, ce qui euh, je comprends entièrement, mais d'un côté euh, je me dis, bah, ces tests en fait euh, fonctionnaient, mais pas assez bien pour, pour moi, donc je... Ouais, j'aurais pu les montrer en fait. J'aurais pu les montrer. J'aurais pu dire voilà, j'ai fait cette séquence de 30 secondes avec Cadene Live que euh, que je, je peux faire beaucoup mieux sur After etc. Par exemple, mon introduction, euh, mes 30 secondes d'introduction, j'ai pas du tout, euh, je peux pas, j'aurais pas pu le faire sur Cadene Live. Donc j'aurais dû montrer ça. Et euh, j'ai noté tendre la perche. Effectivement, on m'a demandé de résumer en quelques mots. Euh, mon, mon projet, euh, ce que j'ai compris en une phrase, etc. Et euh, la personne a dit qu'elle avait mieux compris euh, le projet sur cette phrase de réponse que sur 20 minutes de présentation. Ce à quoi j'ai répondu euh, qu'effectivement, bah, moi j'avais retenu les 20 minutes, on avait 20 minutes de présentation, pas plus, pas moins. J'ai légèrement dépassé de, de quelques secondes, donc en vrai ça va, j'avais le timing sous les yeux. Au moment où j'enregistrais, en plus, c'était une petite aide parce que je voyais le temps qui passait. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai pas pu synthétiser à mort, mort, mort pour présenter vraiment tout mon truc. Mais comme je disais, euh, pour moi, tout le monde était au courant, tout le monde était des initiés, des officiados du, du sujet. Donc, euh, voilà, j'aurais dû avoir ce genre euh, de, de choses. Mais à la fin, ils ont bien compris, en fait. Euh, ils ont compris que j'avais compris mon sujet, et que je pouvais en parler facilement mais ça n'a pas été fait lors de, cette, de la soutenance. Voilà, une partie sortir de la théâtralisation. Effectivement, ils ont, déjà, ça a été un bon point. Hein, ils ont dit que parmi les élèves de la classe, etc., il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas fait euh, ce, enfin, ce, ce, oh, ce dispositif de théâtralisation. Où, en fait, je suis venu avec mon micro, avec mon casque, avec mon ordi, j'avais plusieurs ordis sous les yeux, etc., parce qu'effectivement, j'avais un problème, euh, bah, je l'ai dit, dit dans la soutenance, j'ai un problème euh, de recharger mon, mon ordi et en même temps d'utiliser la, la prise USB-C pour mettre le vidéoprojecteur. Donc j'ai dû utiliser le Mac de Louisiane qui, qui me l'a prêté. Et donc, euh, ils auraient voulu en fait, un moment, que je sorte de la réalisation que j'enlève le casque et que je dise, voilà, ça c'est comment j'ai enregistré mes épisodes, voilà ce que j'ai compris du sujet, voilà ce qu'il en a été fait, voilà le mémoire, etc., donc euh, je, comprends, je comprends entièrement, c'est vrai, euh, moi c'était du début à la fin, je me suis dit, déjà l'idée de, de, de, de soutenance euh, enregistrée était sympa, moi j'aurais bien voulu que des gens soient là, malheureusement on nous avait dit que non on ne pouvait pas, ça ne pouvait pas être ouvert au public, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais jouer avec, je vais enregistrer, etc. l'épisode, Et, j'aurais voulu avoir les questions-réponses en, euh, en épisode, mais bon, je comprends, on m'a dit non, etc. Et, euh, et je n'ai pas enregistré. Et en plus, je me disais, mais imagine, genre là, j'enregistre et personne n'est au courant. C'est pour ça que j'ai... En fait, euh, j'avais un casque sur les oreilles, mais avec une seule oreille de libre, pour montrer, voilà, je suis dans l'enregistrement, le, j'entends ma voix dans le casque, et j'entends ma voix aussi euh, en réel, pour voir s'ils m'entendent, parce que moi, j'aurais pu parler vraiment que proche du, du micro, et ils n'auraient pas pu m'entendre. Donc, j'ai bien fait exprès d'enlever le casque, de baisser l'ordi, pour montrer, voilà, là, on a coupé l'enregistrement, il n'y a plus rien. J'aurais pu avoir un petit rake <rire> en rouge et appuyer dessus pour l'éteindre, etc. Au final, j'ai ouvert l'ordi pour euh, faire les notes, pour noter donc, euh, ce que j'ai écrit. Donc, voilà, donc, ça, c'était euh, sortir de la télévisation, c'est des trucs un peu plus global. Après, on est passé sur euh, des jurys en particulier, étant donné qu'il y en a qui avaient des réunions, etc. Il y en a deux qui ont dû partir. Donc, j'ai fini avec euh, deux jurys, ça. Euh, là, ce que je vois son nom. Donc, euh, qui, elle, me disait... Je ne sais pas si je dois dire son nom. Désolé, désolé, pardon. On ne va, dire... va pas dire qui dit quoi, OK Donc, euh, là, le jury me disait qu'en gros, par rapport au podcast, il n'y avait pas d'évolution de ton. Euh, ce qui était euh, dommage, parce que du coup, euh, c'était assez monotone, etc. Et c'est vrai, c'est ma manière de parler... Où je me dis, j'avais des épisodes d'une heure, euh, juste là avec les interviews et tout ça, j'allais pas euh, m'amuser à euh, créer un atmosphère mais avec ma voix etc. Parce que ça aurait été déjà beaucoup de travail, c'est de la théâtralisation, c'est un truc en plus. Et, euh, et bonne question en fait, j'aurais pu le faire aussi, mais ça aurait été un exercice en plus qui aurait été peut-être bien ou euh, moins bien fait. Au niveau de la diction, euh, alors. On m'a dit que j'avais une bonne diction, mais aussi une mauvaise. À certains moments, c'est euh, incompréhensible, et je comprends. Là, normalement, euh, j'espère qu'on me qu comprend, mais il y a des moments où je parle dans ma barbe, je parle vite, je rate des mots, etc. Donc on m'a dit qu'il fallait revoir euh, la diction de certains mots, peut-être refaire des, des enregistrements. Mais c'est ça, en fait. Euh, on m'avait dit plutôt de, de prévoir. Là, je, je note plus de préparation. Parce qu'en gros, euh, ce, sur un épisode d'une heure, je ne peux pas m'amuser à recouper toutes les petites parties. « Oh tiens, ce mot, je l'ai mal dit, ce mot, je l'ai mal dit, etc. » Donc, il, on m'a demandé plus de préparation, une mise en scène qui va vers le travail. Donc, en gros, de mettre en scène ma manière de parler, ma manière de dire, voilà, bim, bam, boum, je crée un, un univers, une ambiance, je vous amène quelque part, etc. qui amène euh, à, vers le travail. On a noté ma musique... On m'a dit, euh, voilà, il y avait euh, pourquoi mettre la musique et, et pourquoi mettre cette musique de, euh, de moine bouddhiste, de repos, etc. Et en fait, euh, voilà, sur les autres sur les rencontres d'Alex, je n'ai pas du tout de musique. Et là, je me suis dit, bon, moi, les rencontres d'Alex, on m'a toujours dit, mets une petite musique, limite à mettre une mu musique relaxante, comme ça, au moins, c'est un calme posé, tu ne fais que parler. Je me suis dit, bon on va partir sur un truc un peu de relaxation. Comme ça, il n'y a pas de rythme à toujours garder, parce que trouver une musique qui dure une heure et demie, c'est assez compliqué, donc au moins, cette musique de relaxation euh, me permettait donc, de la jouer en boucle, etc., sans qu'il y ait trop de changements. Euh, de relaxation, comme ça, il voilà, n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'éléments où on s'intéressait beaucoup à la musique, c'était vraiment du fond, et euh, ça ne savait pas la portée de se mettre par-dessus ce que je disais. J'ai écouté avec mon casque, normalement, on entendait assez bien, après, euh, je sais que chaque casque, etc., à une manière d'égaliser l'audio différente. J je, par contre, j'aurais dû écouter sur plusieurs casques pour voir euh, quel était le rendu. Est-ce que je parlais assez fort ou est-ce que la musique était trop forte, etc. Moi, je trouvais ça correct. Mais euh, à voir, j'aurais dû faire des essais. Voilà, hum, podcast. Alors ça, j'ai noté euh, podcast, je ne sais pas. Euh, peut-être que c'était une bonne idée. Peut-être que c'était une mauvaise idée. Ah, euh, peut-être aussi... Non, vu que là, c'était que des mauvais trucs, je pense que ça devait être euh, un... J'aurais dû faire un meilleur truc de podcast, genre peut-être un, un générique d'émission, une musique au début, euh, introduire, le, introduire le sujet, avoir les petites musiques, les petits bim bam boom. Ça fait deux fois que je le dis. Les petits euh, génériques, les voilà joup, un petit effet sonore, des fx, etc. J'aurais peut-être dû avoir ça, afin d'avoir une vraie émission podcast. Enfin, je pense euh, que j'ai une vraie émission podcast, mais à avoir euh, des choses qui vont euh, plus dans l'habituel et euh, et comme ça, ça rythme le truc et ça crée vraiment une émission. Là où je fais que parler, moi, dans, dans, dans le micro, eh bien, je sais que ce n'est pas, pas fait pour être écouté par, par tout le monde. Voilà. Là, je cherche mes mots. Et c'est bien parce que le deuxième, enfin, la deuxième chose à reprocher, c'était le minimum écrit. Voilà. Donc, il fallait plutôt que, que j'écrive beaucoup euh, ce que je vais dire. Alors que là, je ne comprenais pas, parce que là, en gros, c'était... Sur les rencontres d'Alex, j'écris rien, je vous avoue. Je me suis retrouvé avec trois phrases à me dire, « Oh non, je vais parler trois minutes. » Et au final, à parler pendant 30 minutes. L'exposition « Mucem phare en superstar j'ai littéralement juste les notes du musée et trois infos. Et après, le reste, c'est vraiment du blabla. Donc là, ok, je comprends qu'on me dise qu'il y a un minimum d'écrit, qu'il faut faire mes recherches écrites, d'être rigoureux, etc., moins long, surtout m'a dit à améliorer, mais euh, par contre là sur euh, graphisme alternatif, tout était déjà dé écrit à la base en gros, je ne savais pas comment faire, parce que je, je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, forcément écrire et ensuite euh, parler dessus, donc je me suis dit au pire j'enregistre et euh, l'enregistrement sera mon écrit, et là je me suis dit non ça va être n'importe quoi, euh, je vais rater plein d'informations, ça va être euh, pas français etc, donc autant d'abord j'écris tranquillement toutes mes phrases, etc. Donc, j'ai mis plusieurs mois à écrire euh, tout mon sujet. J'avais une quarantaine de pages, à peu près. Et euh, je me suis dit, bah, lire ces phrases en essayant quand même de réfléchir sur mes mots, de créer des temps de pause, etc., pour pas seulement lire euh, comme si je lisais euh, euh, un livre, comme si je lisais, lisais là mes notes. Donc, euh, j'ai exprès euh, fait ses minimums de réflexion etc entre chaque euh, chaque chose entre chaque mot mais apparemment ça a été soutenu comme quoi hum, c'était peut-être trop donc voilà il fallait que je sois plus rigoureux euh, les épisodes moins longs on m'a dit sur les interviews notamment un épisode d'une heure et demie c'est trop long j'aurais dû enlever beaucoup de parties et moi j'étais en mode bah oui mais c'était des interviews je peux pas m'amuser à couper des trucs et tout alors que tout était intéressant donc on m'a dit moins long peut-être que j'aurais dû faire plusieurs épisodes, plusieurs épisodes, euh, des trucs de 10 minutes, 20 minutes peut-être, et euh, avoir plus d'épisodes. Je sais pas, parce qu'il y a marqué « à améliorer euh, ». Pourquoi cette musique Donc euh, Je l'ai dit tout à l'heure. Et voix robot, oui, pour gigs, gigs de Edge a, a une voix robot, etc. Et on m'a demandé pourquoi utiliser une voix robot alors que tu aurais pu utiliser euh, ta propre voix et en fait, j'ai choisi d'utiliser la voix robot pour ne pas utiliser ma propre voix parce que je me disais, c'est pas moi qui parle, c'est Giggs et je ne sais pas comment euh, alterner entre moi mes questions, moi mes réponses si je prends sa manière de, de, de répondre et euh, ensuite alterner avec les autres. Donc je me suis dit, au moins j'ai une cassure avec une voix robotique, c'est une voix qui est euh, ni humaine ni la sienne parce qu'il ne voulait pas que son enregistrement en fait, euh, soit partagé. Euh, et euh, moi ça me permettait du coup de quand même avoir un, un effet de quelqu'un qui répond je trouvais la voix plutôt euh, sympa, genre moi ça me choquait pas d'entendre pendant une minute une, une voix robotique me parler comme ça, donc euh, voilà je, je voulais faire ça ensuite, c'est beaucoup trop long, alors là j'ai noté tout ce qui allait pas et tout on m'a dit beaucoup trop long, donc il euh, fallait vraiment que je réduise pas assez d'informations, non pas assez profond, pardon, pas assez profond. Ou en gros, je suis, beau, je suis profond sur certains sujets et quand je le suis pas assez sur d'autres, on a l'impression que je suis pas assez profond. Mais en fait, c'est juste que il y a une, un équilibre à trouver entre les endroits où je vais à fond et les endroits où j'y vais pas. Donc euh, pas assez profond, c'est à moi de, de sélectionner les informations, etc. Et c'est vrai qu'à certains moments, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais je me suis dit voilà, euh, deux trois jours avant la, le rendu du mémoire. J'étais encore en train d'écrire et je me dis, là, je ne peux pas continuer d'écrire, de rajouter des choses parce que le temps n'est pas avec moi. Genre là, je dois rendre quelque chose, sinon je ne finis jamais. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets que j'évoque sans vraiment aller en profondeur. Mais je me suis dit, au pire, j'ai compris que euh, ce pas des choses qui sont figées dans le temps. Maintenant, mon travail, c'est quelque chose sur lequel je peux revenir. C'est sur Internet, etc. Le podcast, il est enregistré, donc il sera comme ça. Ce sera une V1. Mais euh, le site, lui, pourra évoluer. Je pense déjà d'ici cet été à, à parler de tout ce qui est intelligence artificielle, parler plus de copyright, de rajouter des exemples, etc. Donc, je vais faire vivre au moins ce, ce projet. Voilà, et faire une... On me dit de faire une sélection d'informations dans le sens où tout n'est pas à utiliser, tout n'est pas à apprendre. A voir. À voir. Euh, par exemple, dans le copyright, je trouvais que le statut of Anne était peut-être... of Ayn, pardon. C'était peut-être euh, en trop. Mais je me suis dit, si je ne le mets pas, on va peut-être me dire que je ne le mets pas. Donc, euh, on, on m'a toujours dit, on pourra toujours te reprocher euh, d'en avoir fait trop, mais pas d'en avoir fait euh, pas assez. Donc, au pire, j'en ai fait trop et je sais que je dois faire une sélection. Plutôt que de pas assez, et là, on me dit, il bah, faut faire plus mieux tes recherches. Surtout, moi qui aime bien faire mes recherches, etc. J'avoue que ça m'aurait bloqué. Ensuite, un problème sur flouter la conversation de la classe. Effectivement, en fait, dans la soutenance, je partage la conversation de la classe. Et elle n'était pas floutée sur le moment. Donc, on voit les noms de, de mes camarades, les photos, etc. Donc, on m'a dit de, de flouter au moins cette partie parce que je n'ai pas demandé les accords des autres. OK. Normalement, dans la, dans la vidéo que vous voyez, normalement, tout est flouté. Ensuite, visuels qui ont du sens. Effectivement, on m'a dit... Hum, de, de, de mettre les visuels qui ont du sens. pas Pourquoi c'est les visuels que j'ai choisi euh, Ils n'étaient pas assez euh, intéressants apparemment. Le, le fait de passer d'un truc physique euh, à, vers du numérique avec du code, 0, 1, etc., ça n'a pas été forcément compris. Euh, le but, c'est vraiment de, de reprendre le code binaire, car au final, j'ai compris que tout ce que je parlais, c'était du code, en fait. Tout ce qu'on veut voir, c'est le code, voir le code, etc., des logiciels. Et donc, je me suis dit, pourquoi on ne verrait pas le code des images et donc, euh, passer les images en opacité qui ramènent vers euh, le, le du, code binaire 01 etc., qui apparaissent. Donc, bon, euh, visuels qui ont du sens, je devrais faire une meilleure recherche la prochaine fois, sachant que j'ai essayé de quand même, d'utiliser tu sais, pas mal de trucs open source, splash etc., pour euh, prendre mes visuels. Donc, euh, on verra. Hmm. Montrer les essais des logiciels libres, donc ce que je disais tout à l'heure, etc. Et euh, trop informatif. Euh, trop informatif, voilà, donc on en a parlé. Je donne trop d'informations sur certains trucs, etc. Pour d'autres jurys, pour d'autres euh, retours, on m'a dit qu'il y avait un aller-retour des avis, ce qui était euh, intéressant. Tandis que je parlais, en fait, euh, je, voilà, je me suis vraiment posé, euh, bras sur la table, tranquille, allongé, tout ça... Euh, ben, sur la tête et tout, j'étais là en train d'écouter je répondais, ben bah oui, il y a ci, il y a ça en gros, ils m'ont dit je n'étais pas opaque ce qui était euh, ce qui était en soi un, euh, un, bon, un, un bon truc un bon avis, enfin un, un bon retour donc voilà ensuite, il y a eu les questions, les questions qui sont posées par rapport à, à, à l'après, à plus tard j'aurais pu notamment euh, me demander pourquoi euh, les logiciels libres open source et open source ne sont pas utilisés par tout le monde. J'aurais pu euh, axer euh, un peu plus ma, ma recherche dessus. Euh, sur le fait d'apprendre à coder, étant donné que, quand je parle de processing, de design euh, générationnel, etc., Donc, euh, on aurait pu quand même euh, noter euh, qu'il fallait apprendre à, à coder. Pareil, j'ai noté sur la soutenance. Euh, je ne sais plus pourquoi j'ai noté ça. Apprendre à coder sur la soutenance... Euh, ah, au, au moins pendant la soutenance, j'aurais pu en parler peut-être sûrement. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait que j'aille peut-être plus loin avec les IA, donc j'en parlais. Voilà, moi j'ai répondu tout de suite au tac au tac, oui, bah, là le temps a fait que, mais vous inquiétez pas, il y aura des mises à jour, etc. Là, il y a plein de trucs qui sortent tous les jours. Tout à l'heure, j'ai vu que Adobe a présenté Fire, Firefly, du coup son IA, etc., euh, de génération d'images, etc. Donc on verra, je vais, je, suis en train de, je, vais, je vais écrire du texte sur, euh, sur tout ça. Et euh, voilà, on m'a dit aussi, euh, quand j'ai parlé du art and Craft, euh, tout le monde a un peu sauté au plafond en disant, ah oui, qu'est-ce que c'est Enfin, pas qu'est-ce que c'est, mais euh, où est-ce que tu veux aller avec ça euh, C'était dans la notion de code, c'était dans la notion de, à la fin, Bah là, c'est le jury qui m'a dit ça, en fait, le designer est autant un artisan que designer, parce qu'en fait, quand on code, c'est notre propre main qui crée l'outil, crée notre manière de travailler, notre manière de faire et tout, c'est un savoir-faire. Et euh, à la fin, on est plus artisan que fabricant d'images. Dans l'idée où, si je touche à mon logiciel, je change, etc. Et bah, au final, je fais le même travail d'artisan que, euh, que juste prendre deux images, les coller ensemble. Donc voilà, là, c'était tout pour ma soutenance. Je vois, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Je vais un peu... Euh un peu accéléré et juste après donc juste après la soutenance euh, on a eu des retours individuels où cette fois, cette fois pardon on a pu euh, parler un peu plus des, euh, de ce qui allait bien ce qui allait pas bien etc donc mon retour s'est fait le 22 février donc une semaine après euh, ça a été un travail apprécié les gens ont pas mal apprécié mon travail euh, J'avais entre 13 et 15 euh, de moyenne, c'était pas encore sûr, ça aurait pu être 13 ou 15. Et en fait, au final, là, j'ai eu la note euh, il y a une ou deux semaines, j'ai 14. Donc, euh, ce travail graphisme alternatif m'a euh, permis d'avoir un 14. Et ils ont bien aimé l'originalité de mon concept, la complexité des recherches, mon esprit critique. Euh, cependant, euh, ils ont noté beaucoup d'informations. Fallait que je synthétise, synthétise, c'est vraiment le mot qui est ressorti beaucoup. Fallait que je synthétise. Malheureusement, on n'a pas trouvé ma bibliographie, alors que c'est la dernière page du, du site. J'ai vraiment fait attention à ce que ce soit fini, enfin, qui est la biblio. parce que j'ai vraiment tout noté, mes sources, mes trucs et tout. Donc, apparemment, on ne l'avait pas trouvé. J'ai dit, ah bah, allez dessus et tout. Donc, euh, au final, peut-être c'est ce qui m'a évité d'avoir un 13. Mais on m'a dit qu'on a fait assez de, de, de points pour que je l'ai quand même. Euh, il y a eu un micmac autour de la bibliographie, dans le sens où bah, j'aurais pas pu sortir tout, de tout ça, donc euh, au final, euh, c'était à voir avec moi. Ensuite, euh, clarté de la présentation. Il fallait plutôt euh, justifier, définir, etc. Euh, les, euh, les choses. On m'a dit que j'avais une capacité à vulgariser, donc ça c'est super cool. Et je vois synthétiser. Le mot revient encore, synthétiser, pour éviter le survolage. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais noté. Donc voilà. Vous avez un peu le retour de graphisme alternatif. Euh, J'espère que vous avez apprécié durant six épisodes suivre un peu l'évolution de mon mémoire. Et maintenant, dans ce septième, avoir euh, la fin. Enfin, la fin. Cette fin où il euh, y a la soutenance, il y a la présentation, il y a les retours. et Oh, j'aurais Peut-être dû faire deux épisodes. Un épisode soutenance et un épisode retour. Puisque là, ça va faire un épisode de 44 minutes. Mais bon. Voilà, voilà. C'est pour clore le chapitre. Là, je vais reprendre les rencontres d'Alex. J'ai fait quelques rencontres, etc. Je n'ai pas enregistré d'épisode. Je me suis vraiment... j'ai rien fait depuis décembre, pour être honnête avec vous. Le fait de... De faire le mémoire, de faire les enregistrements, etc. Ça a été très compliqué de, de trouver du temps. Euh, faire des rencontres, c'est cool, etc. Maintenant, il faut que je fasse le montage de toutes ces rencontres. Mais je vais essayer de me remettre un épisode par-ci, par-là. Je me suis dit, en plus, je me suis dit, je vais sortir un épisode par semaine euh, de graphisme alternatif, donc j'aurai le temps d'enregistrer, de tout ça. Mais en fait, c'est soutenu, le temps de faire les postes. Le temps de faire le post YouTube, les posts Insta, les projets à côté, mon projet de fin d'année, tout ça, le, mon site, mon portfolio, euh, le fait aussi de me reposer, j'ai aussi besoin de me reposer, etc. De faire les recherches, d'enregistrer <rire> et de faire le montage, c'est vraiment là je suis un peu, euh, un peu à, à, à bout, donc c'est pour ça que j'ai pas fait grand-chose. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours envie, je fais toujours des expos, j'écoute toujours, toujours des, des albums, des tout Ça, je regarde toujours des films et j'ai envie de parler. Je me dis oui, il y a ça à dire, il y a ça à faire et tout. Donc il faut que je me retrouve dans le temps et que je refasse ça. Mais normalement, tout va bien se passer maintenant que le graphisme alternatif est passé. J'aurai un peu plus de temps de libérer. Donc voilà. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Normalement, et aussi au niveau, au niveau du graphisme des rencontres d'Alex, je vais légèrement changer la DA en essayant d'avoir des carrés euh, colorés pour chaque partie, en gros, que ce soit la partie ciné, la partie art, la partie rencontre, etc., pour bien différencier et euh, améliorer tout ça, avoir une outro, etc. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. C'était Alex pour les rencontres d'Alex, graphisme alternatif épisode final, 7 sur 7, tout est fini. On se retrouve pour un prochain épisode, pour une autre review, etc., la prochaine fois.